Dans cette vidéo, nous allons définir ce que sont des triangles semblables, puis regarder les situations qui nous ramènent à l'étude de tels triangles. Par définition, deux triangles sont semblables lorsque leurs côtés ont des longueurs proportionnelles. Autrement dit, on remarque que la notion de triangle semblable nous ramène, dès la définition, à une situation d'agrandissement-réduction entre deux triangles. Regardons ensemble un exemple de triangles semblables. Et pour cela, considérons les triangles dont les longueurs mesurent 3, 6 et 8 cm d'une part, 9, 12 et 4,5 cm d'autre part. On remarque qu'il existe un coefficient de proportionnalité égal à 1,5, permettant de passer du petit au grand triangle. Grâce à la définition, on peut conclure que ces triangles sont semblables. Autrement dit, le grand triangle est un agrandissement du petit triangle dans un rapport 1,5. C'est-à-dire que ces triangles ont la même forme, mais ici, les mêmes dimensions. De cette précédente remarque et du fait que les figures tiennent leur forme de leurs angles, on peut déduire la propriété suivante. Deux triangles semblables ont des angles respectivement de la même mesure. Il existe le cas particulier des triangles égaux. Comme ceux-ci sont superposables, les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles dans un rapport 1, et donc ils sont semblables. Cependant, la réciproque n'est pas vraie en général. Les triangles semblables ne sont pas nécessairement égaux. Au collège, il existe deux situations qui nous ramènent à des triangles semblables. C'est, d'une part, l'étude du théorème de Thalès, et c'est, d'autre part, l'étude des homothéties. Le théorème de Thalès traduit la proportionnalité des longueurs des côtés de deux triangles dans deux types de configurations. Celle où les triangles sont emboîtés, qui nous rappelle une homothétie de rapport positif, et celle dite en papillon, qui nous rappelle une homothétie de rapport négatif. Dans le cas particulier où le rapport de l'homothétie est 1, les deux triangles sont égaux, et donc semblables. Si le rapport de l'homothétie est moins 1, alors les triangles sont symétriques par rapport à un point, et ils sont aussi égaux, puisque les longueurs de leurs côté sont les mêmes. En conclusion, il est important de rappeler que la notion de triangle semblable est à rattacher de celle de la proportionnalité, et donc des situations d'agrandissement-réduction avec des triangles, et par voie de conséquence, de l'étude du théorème de Thalès ou de la pratique des homothéties avec des triangles.